Je m'appelle Judith bérard j'ai 35 ans et je me cherche un rein sur les médias sociaux. Je me cherche un rein sur les médias sociaux parce que j'ai la polykystique de mon une maladie où des kystes se multiplient dans les reins jusqu'à ce qu'ils les aient déchirés au complet et qu'ils ne puissent plus filtrer mon sang. Un rein, c'est censé être gros comme un poing fermé, mais les miens sont gros comme des ballons de football américains à cause des kystes. Sans filtre pour nettoyer mon sang, je me sens dépérir un peu plus à chaque jour. Quand on m'a appris à quel point j'étais malade en 2019, ils m'ont aussi annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant avant d'avoir une grève de rein. Nous avions planifié de commencer notre famille en 2020, alors une annonce comme ça en 2019, ça m'a vraiment brisé le cœur. Je suis toujours épuisée, j'ai mal au cœur, j'ai plus de concentration ni de mémoire. Je ne peux plus travailler, même si j'adore mon travail. Je suis à la maison et je me repose. Je suis à la maison et je me cherche un rein sur les médias sociaux. Depuis un mois, je suis sur la liste d'attente pour recevoir un rein d'une personne décédée. On me parle de délais d'attente de 2 ou 3 ans avant une greffe, en moyenne. 2-3 ans, c'est long à dépérir jour après jour à la maison. 2-3 ans, c'est long avant de pouvoir revivre normalement. Pour diminuer ce délai, j'ai décidé de me chercher un rein moi-même, d'un donneur vivant. Une personne peut vivre avec un seul rein, c'est donc possible d'en donner un à quelqu'un qui en a besoin. Pour me chercher un rein moi-même, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle « Un rein pour Judith Bélair-Kaïn » pour tenir les gens au courant de ma démarche, les informer sur le don vivant, et pour que les gens puissent partager cette information dans leur réseau. Je parle de ma maladie et du don d'Ariane partout où je peux, comme aujourd'hui. À chaque fois que j'en parle, je me dis que c'est peut-être le début d'une chaîne qui rejoindra quelqu'un qui voudra et pourra me sauver. En parlant à Pierre, peut-être qu'il va en parler à Amir, qui en parlera à Maude, qui se dira c'est sais-tu quoi? », je suis prête à tenter l'expérience de lui donner mon rein. Je cherche ma Maude, ou mon Vikram, ou ma Claudia, whatever. Je cherche la personne qui pourra m'aider à vivre. Qui me permettra d'être maman plus tôt que tard? Qui me permettra de jouer mieux avec la grande-fille de mon conjoint? qui me permettra d'être une meilleure partenaire à la maison, que je puisse recommencer à faire un partage équitable des tâches pour que mon chum, lui aussi, puisse se reposer. D'un côté, ça me redonne du pouvoir sur ma situation de partager mon histoire et de me chercher moi-même un donneur. D'un autre côté, c'est sûr que je me mets une grande pression à tous les jours. Mais je peux pas juste rester à rien faire. c'est ça, je me cherche un rein sur les médias sociaux.